L'axe thématique au extractivisme a été décliné en six ateliers et tables rondes qui, euh, qui ont réuni des participants euh, de 19 pays de, euh, des quatre continents, donc beaucoup euh, beaucoup de Latino-américains et d'européens, mais aussi euh, des États-Uniens, des Turcs, des Pakistanais, des Maghrébins, etc. Euh, la plupart étant des acteurs des mouvements euh, disons directement impliqués dans les combats contre euh, des projets extractivistes, que ce soit des projets miniers, des projets d'exploitation d'hydrocarbures euh, conventionnels ou non conventionnels, comme par exemple les gaz et pétrole de schiste qui impliquent tous des conséquences sur l'eau, aussi bien pour ce qui concerne sa disponibilité, hein, puisque toutes ces activités utilisent de très grandes quantités d'eau, euh, que les risques de différentes pollutions qu'ils impliquent. Euh, une table ronde avait, dé, avait aussi été dédiée au combat contre les grands barrages, euh, qui souvent sont mis en place justement pour alimenter en énergie les centres d'extraction des matières premières, et donc on associe aussi souvent à l'extractivisme. Il s'agissait pour nous de, de croiser les contextes et les perspectives en cherchant justement à travers le thème de l'eau et de l'impératif de, de sa préservation, de permettre un échange entre les différents secteurs de lutte, de dépasser aussi les barrières qui, qui en font parfois des sujets techniques et spécialisés, de reconnaître aussi que, que nous combattons les différentes facettes d'un même problème, un problème qui a trait non seulement à la surexploitation des ressources naturelles en soi et aux menaces que celle-ci fait peser sur les territoires, les populations, l'environnement, notamment l'eau, mais aussi plus généralement tout ce qui pousse cette surexploitation à atteindre ses frontières toujours plus loin, c'est-à-dire nos modes de vie, le modèle de développement dominant, régi par les idiots de l'abondance, de la société de consommation et de l'économie de croissance. Ce qui nous a paru particulièrement important au cours de ces, ces deux journées, c'est ce dialogue qui a pu s'établir entre les différents mouvements anti-extractivistes du Sud et du Nord. Alors pas seulement les mouvements du Sud et disons, les ONG du Nord qui peuvent leur apporter un soutien, mais aussi euh, directement de mouvement en mouvement, euh, ce qui permet une réelle ouverture et fait aussi voir avec plus de nuances pour nos alter ego de, de l'autre côté de l'océan, les situations que nous affrontons ici et les combats que nous menons. Et évidemment, vice versa aussi. Un autre point important, c'est le caractère participatif du travail que nous avons fait en commun, qui a commencé bien avant le forum et qui s'est poursuivi ensuite. Il y a une préparation collective en amont, ce qui a permis aussi de construire les activités de façon à pouvoir donner un éclairage des différents aspects de problèmes et d'avoir des échanges constructifs, où chacun, je pense, est reparti en ayant réellement appris des choses, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément toujours le cas dans les forums internationaux où parfois on retrouve disons, un alignement des discours qui vise avant tout de donner une visibilité à telle ou telle organisation, à tel ou tel groupe, mouvement ou problème, sans forcément avoir toujours le temps d'aller au fond des choses. Et à ce niveau, le FAM, justement, nous a donné un vrai espace de travail un vrai, et du temps aussi pour pouvoir travailler sérieusement, provoquer de vrais échanges, et je pense qu'ils ont été utiles pour la plupart des participants. Euh, la dernière table ronde, s'est d'ailleurs euh, terminée par l'ébauche d'une feuille de route commune avec euh, un certain nombre de pistes de travail comme par exemple euh, celle de travailler en faveur de, de la création d'un tribunal pénal international pour ju juger les délits contre l'environnement. Euh, nous avons aussi poursuivi les liens au-delà du forum, après le forum, notamment euh, via une liste mail grâce à laquelle les différents participants continuent à communiquer entre eux, à échanger les informations, euh, les savoirs que les uns et les autres ont pu développer, etc. Et euh, aussi les ateliers et les débats ont été filmés en partie retranscrits, ce qui a donné une documentation euh, riche euh, qui peut servir aussi à d'autres mouvements, notamment euh, ceux qui n'ont pas eu la chance de participer au forum.